Salut, je fais cette vidéo pour dire merci euh, au maître Makou de m'avoir aidé dans mon problème de retour affectif envers mon être bien-aimé. En fait, euh, ce qui s'est passé entre mon être aimé et nous avons eu une discussion dans laquelle il y a eu euh, différents points de vue et est, tout est parti de là. Il m'a dit que c'était né entre nous, qu'il ne voulait plus de moi. Et j'ai eu affaire au à faire recours à d'autres médiums qui m'ont ennaké beaucoup d'argent, qui m'ont fait de fausses promesses et n'ont pas tenu cela. Et j'étais vraiment désemparée. Et un jour, en passant, je suis tombée sur le contact de Maître Makou, que j'ai contacté et il m'a dit qu'il va m'aider, qu'il faut que je lui fasse confiance, que pour lui l'argent n'importe peu, la satisfaction et le résultat dans le travail, ça qui importe beaucoup plus et j'ai décidé de lui faire confiance une fois de plus et c'était la dernière fois parce que j'ai dit après ça je ne veux plus jamais me faire avoir par les faux médiums mais j'ai été agréablement surprise avec le maître Marco parce que ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il a fait il m'a dit qu'en sept jours seulement mon partenaire mon ex-partenaire reviendrait et en sept jours il est revenu comme il l'a promis et depuis là qu'on est ensemble il n'y a plus de problème tout ce que je dis, il ne riposte pas, il ne s'oppose pas, il ne se fâche pas comme dans le passé. Et c'est pour ça que je dis vraiment merci au maître Makou et que Dieu te bénisse. Aussi, je le recommande à bien d'autres personnes qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, qu'importe la nature de leurs problèmes, je vous recommande le maître Makou, faites-lui confiance et il ne vous décevra pas. Son contact c'est le plus 229, 67. 59 63 95. Je répète, le plus 229 67 59 63 95. Ça, c'est le contact du médium Makou, un homme qui est vraiment compréhensif et qui a le cœur sur la main et est prêt à aider ceux qui sont dans les problèmes. Merci beaucoup. Bye bye.